Bonjour, je suis Sarah, experte en voyance depuis 25 ans et spécialisée dans l'oracle de la triade créé par Dominique Duplat. Grâce à mon don de clairvoyance, mon côté pragmatique, ma grande capacité d'analyse ainsi que mon empathie naturelle, votre situation vous sera claire comme de l'eau de roche. C'est un peu comme si vous nettoyiez un paysage du brouillard et que vous trouviez derrière un magnifique tableau. Cela vous paraîtra si clair qu'au fil de nos discussions, vous développerez votre propre intuition. Vous ne prendrez plus jamais de décision en aveugle, vous saurez où vous en êtes et où vous allez. Votre vie s'améliorera au fur et à mesure car un bon conseil entraîne de bonnes décisions et quand tout cela se passe au bon moment, il est tout à fait possible de changer votre vie. Maintenant c'est à vous de jouer. A très vite